Ce poème s'appelle « Les libellules ». Tantôt les eaux dormantes s'éclairent, Tantôt elles retombent dans les ténèbres. Le trajet reflète ce que la surface rejette. Là-dedans, où somnolent ces crapauds, La liaison des menteurs se rend aux profondeurs. Des fonds boueux jusqu'aux voiles fallacieux, Les témoins complices retirent les indices. Toutes ces teignes, des aînés du règne, Efface sans crainte les lettres du Rhin. Les rois sans doute, aviateurs sur août, revêtent leurs peaux grenues, sous les rayons vainqueurs des nues. Ces peaux aux lueurs exquises montrent les bûchers des âmes en crise. Leur couleurs feu semble leur rendre service. Une fois le jour a subi, le crépuscule mal poli, le royaume s'assoupit où les imprimés sont pommes. Les monarques dérivent, acolytes des hommes ivres, Dressent le même pouvoir sur cette jolie mare. Ils brûlent les flots, Taisent les loger sous l'eau, En masquant les vérités avérées par la vraie morale. Donc, euh, ce poème est un poème Avec un contenu un peu... Bon, avec une, un style un peu baroque. Je suis complètement conscient de ça, mais en même temps je pense que c'est un, un poème qui, bon, c'est intéressant parce que on, on, je parle de la politique et en même temps je fais une fable, une fable qui se passe et se déroule dans une mare